Bonjour Léa, comment je peux vous aider Bonjour Monsieur, je voudrais acheter 4 pains, au chocolat, s'il vous plaît, combien ça coûte Léa pour 4 pains au chocolat, vous devez payer 8 euros, vous désirez autre chose Oui Monsieur, vous avez des croissants, aux amandes Oui Léa, vous voulez combien Je voudrais 2 croissants, aux amandes, et s'il vous plaît Combien ça coûte Léa, pour deux croissantes ça fait 6 euros. D'accord voici 15 euros. Rendez-moi 1 euro s'il vous plaît. Oui, voici 1 euro et vous Produit, au revoir. Bonne journée. Merci, à vous aussi.